Salut, ben là on est dans un nouveau décor, on est dans la cuisine, on se retrouve pour un duel culinaire entre Francis et moi, je vous explique les règles du jeu. On a pioché au hasard 5 ingrédients et on a dû faire un, une entrée, une entrée pour les fêtes, tout ça comme ça, on vous propose une entrée à faire si vous n'avez pas d'idée. Et voilà, mes 5 ingrédients sont pâte feuilletée, fromage mental du jambon, un oignon et Bref, alors quels sont les 5 ingrédients que tu avais La farine, la qu'est-ce que c'est Du foie gras, mousse de foie gras, du pain, de la maïs. On y va, monsieur. Par contre, on peut utiliser tout ce qui est assaisonnement basique, basique c'est-à-dire poivre et sel. Et persil et puis de l'huile aussi, voilà. Mais pas plus. Voilà, tant que j'espère que je vais gagner et je vous montre tout de suite ce que je vais faire on y va c'est parti En fait, on va découvrir la présentation de nos plats. Et bah, je tiens à préciser que moi, j'avais rien de liquide, tout était solide. Je pouvais pas faire un truc magnifique avec. Bref. 1, 2, 3. Attends! <rire> Ouais mais toi, il y avait des trucs faciles, moi j'ai du Nutella et de la pâte feuilletée, et tu veux faire ça C'est ton problème Allez Je vais goûter le pain. Je vais rasser. Je vais rasser, vidéo. Mauvaise on... foi. Non, non, Mange. non. Non, j'ai tiré ça, tu m'as fait mal. Mauvaise foi. Oh, oh je C'est <rire> <rire> chrétienne. Arrête. Bon. C'est du pain, quoi. <rire> C'est du pain, quoi. Je vais goûter son truc jaune, là. C'est du maïs. Du maïs. C'est froid. Arrête, arrête. Mais est froid. Arrête. Moi je dis les vérités, on écoute, es. est chrétien. C'est froid. On va goûter le foie gras. Tu joues mal, hein? Attends, le foie gras sans le maïs. <rire> tu joues mal, cavo, arrête! Non, mais j'aime jamais le foie gras. Il est bon. Maïs, j'aime bien. Tu manges, hein? Tu vois, t'aimes ça? Non, je mange. Tu pas, c'est pas bon, mais tu manges. C'est bien. Eh non, C'est bien, ça vaut. Allez. Vraiment. Tout ensemble, c'est bon. Ah! Évidemment que c'est bon. En plus, je veux dire, le four a un problème. Es... C'est pas mon problème. Ça voulait faire quoi, là? Mais t'es mauvais. Bon. Mais après c'est une fleur quand même, monte! Ah, elle est belle quand même la paix. Elle est belle. C'est bon, arrête, on se met J'aime bien la pâte. Mmh. C'est vraiment bien. Ah. Mmh. J'aime bien. Une mmh, Nutella J'ai oublié une Nutella Faut les goûter les trois ensemble Non Je, Je préfère ça Juste ça c'est tout ça Et ça mentir, juste, Franchement ça mentir ça. Mauvaise foi N'hésitez pas à mettre en commentaire <rire> Celui qui pour vous a fait le meilleur La meilleure entrée C'est moi Honnêtement, sachant que moi c'était plus compliqué J'avais une pâte fêtée, du jambon, du fromage Tu veux faire quoi avec Alors toi t'avais de la maïs donc c'est sûr que c'est facile Du foie gras, Ouais, voilà, c'est des trucs de voilà Mais moi j'avais d'unité là. Bref, et euh, je me suis quand même bien débrouillée <rire> Du coup, ce sera la dernière vidéo du mois de décembre Sur la chaîne GID Bientôt on sera en 2020, et euh, qu'est-ce que tu leur souhaites mmh, Que du bonheur, que tu t'attaches à Dieu. C'est le plus important. Donc voilà, pour cette nouvelle année, donc année 2020, je souhaite que ceux qui ne connaissent pas Dieu, si tu ne connais pas Dieu, je souhaite que l'année 2020 soit l'année où tu vas découvrir Dieu, euh, du plus profond de ton cœur, que tu vas créer cette intimité avec lui. Et euh, je souhaite aussi que tu réussisses si tu passes tes examens, si euh, tu entreprends une entreprise, tu fais quelque chose, bah que tu as jusqu'au bout de tes rêves, que Dieu t'accompagne, que Dieu te précède et te succède. Voilà, voilà, on se dit à la prochaine. Pardon. Au revoir. On se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bisous. Bisous. Santé. Mais pas des pieds. Allez, pas les minutes de ta blague oh, oh. bien Et comme tu m'as goûté Goûte Non, non, tu fais quoi que je pas goûté tu...